Je suis l'image même d'un de de, de, homme confiant et serein. Et serein. Ah ouais ouais, la sérénité est également au rendez-vous. Alors, certains diront, à juste titre, que ma chemise n'était pas parfaitement repassée. Ce qui est vrai. Mais pour ça, il faut parler pour.. Euh, faut parler au monstre de la chambre d'à côté qui nettoie les affaires, puis les balargues. Maï <rire> Pourquoi mes chemises, elles sont froissées pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des chemises et des t-shirts, ben c'est tout froissé Tout à la maison, tu peux bien repasser tes chemises Non Voilà. Bon. <rire> vraiment, euh, vraiment horrible à chier. Ah, je pose des questions moi. Oh là là, let's go. Le double. Je le triple. On se ça Voilà, hop. Oh oh mais j'ai les tétons, mais d'une dureté du béton. Ça m'arrange. Non, mais il a eu le temps de me tuer. Il était AFK, il est revenu, frère. Bite à la main, crotte au cul. Et il a eu le temps de me tuer. J'ai trop le seum. Mais je suis abattu, je me fais TK. Mais je viens spawn, frère. C'est quoi ça? Baiser ma mère aussi, non Ah, oh, il est allongé, devant le point. Et remportez la... il fait le tour, je crois. On de Bravo. Il est en finir. Oh là là oh oh oh oh oh oh, oh oui. Le travail oh, oh là là, l'info du petit comtesse qui t'a mis Gucci, hein Le travail ah ouais, ouais, ouais. Let's go Le clutch ah, Une nouvelle zone. Pas mal, non À la place de BMS de merde, là. C'est pas mal, en vrai. Je pense que c'est pas immonde, en vrai. C'est loin d'être dégueu, dégueu, et en plus, comme t'as dit, déjà niveau 10, c'est parfait. T'inquiète, le frérot Astaroth, y'a pas de soucis. excuse moi rien envie de faire la fée. NON Mais sa grand Le crit Putain Fais chier Il va devoir rester son mate, il est sur le balcon droite. Sur le balcon Balcon droite. Votre ouais. a été envoyé au goulag va se battre pour sa liberté. Bien joué, monsieur. La cible mise à prix a été éliminée. Bien du coup, j'ai essayé des ronde, gentilles monsieur. munitions à cran d'arrêt. Hop là. Il y en a un autre qui m'a sauté dessus. Ah C'est le sixième top 1 de la journée. Oh là là J'ai lavé les deux. Let's go Incroyable on lave deux teams, baby de, de la ligue, là Ça y le est, présent. ça y est, ça y est, frère Voilà, c'est que des niveaux 2 de, de merde, vu que... Un gros tocard, Scoot Francis, m'écoute. Mais... Je pensais pas que Scout Francis allait m'envoyer celui qu'une, bon... Je pensais pas que Scout Francis allait m'envoyer celui une. voilà, je le dis... <rire> Scout Francis était, euh, était... Apparemment, il avait de la ressource. Voilà, on peut dire qu'il avait de la ressource. <rire> Maï Non, non, non, je vais la chercher, je vais la chercher, je vais la chercher. Maï, je mets le micro sur le côté, on te voit même pas. Oh non, lâche-moi Voilà, voilà. regarde, là, t'as le micro. <rire> regarde, j'active l'effet église et l'effet... pas voilà, grave, voilà. Ok. Attends, mets le casque. Vas-y, parle. Coucou. Approche-toi encore. Coucou. Voilà, on t'entend. Approche-toi bien du micro. Ah. <rire> oh, je suis mort, sa mère. <rire> Les mecs qui viennent dans les lobbies avec leur musique à fond comme ça. Les Français toujours au top de la poésie. <rire> Je vais faire comme lui. Mec top pas... la arrosée. Pardon j'ai pas fait Bonjour. Salut tout le monde salut c'est qui en Merci pour tous les sables et le ressables les mecs T'as récupéré les sous en bas Euh non j'allais les prendre, j'avais pas vu Ils ont jump Je suis un connard Je suis un connard je sous-estime la distance <rire> <rire> je suis un crétin digne. Je suis la peigne Alors on a ce soir un casting d'exception, il y a moi bien entendu, mais je suis aussi accompagné d'un ami qui s'appelle monsieur Zach Nani, veuillez prendre place monsieur. Je parle à mes rentrées de... Alors, alors, alors explique-nous, pourquoi ce costume, ce soir, dis-nous Alors, le logo de Vitality représente l'abeille, alors j'ai décidé de mettre les petits plats dans les grands et de venir habiller en abeille pour représenter la victoire de Vitality. Ah, T'es très ambitieux, enfin, je pense que... Le chat sera d'accord avec moi, je pense que ce soir, Vitality devrait gagner, qu'est-ce que t'en penses On est pas mal, là, non Allez il nous reste 3 balls mais je pense que c'est mort. Allez Come on Here we go Vite Pour la dinguerie Incroyable Frère Le roi Avec une super ball 320 kilos Oh la dinguerie mon gars Oh le GOAT Oh le GOAT J'y croyais plus, j'y croyais plus Let's go bon. free wind, Moi aussi, alors c'est simple, je vous... vous la fais tranquille et tout tu vois. Si à un moment vous donnez un mec sur un top, vous hurlez genre Aaah! Et puis après moi je frappe. C'est bon Ok ok. Ok parfait. Toi rouge. Passons du mauvais côté, abattu. <rire> oh, oh, oh, oh. <rire> 3 à terre, je suis mort Ah mais je remets une frappe Et lui il se confirmer je suis mort Triple à terre, tu vois l'effet d'hurler ta mère <rire> C'est pas vraiment la, la tactique, je la connaissais pas vraiment, franchement... Euh, la propre la tactique ou pas ah, ah, ah, non. Non. Ah, non. Eux étaient sur toutes les plus belles tables de la ville oh je suis mort mais la surpêche a stoppé la production et aujourd'hui seuls les plus riches en consomment d'habitude on en mange au petit déjeuner et même au déjeuner si vous en avez envie et la nuit vous mangez des sushis oui maintenant nous à Bakou on préfère manger des sushis dans les clubs <rire> oh la snob <rire> Oh, sushi, chicha, vodka, mais c'est calamiteux, frère, c'est calamiteux, ouais, le matin, petit caviar, le midi aussi, et puis le soir, chicha, sushi, dans le club, c'est au calme, c'est ce qu'on aime faire, bande de... mais ça, c'est vraiment, c'est Kéké des plages, ça, c'est un, elle a beau avoir de la thune, être connu, c'est les Marseillais tiers, c'est les Marseillais tiers, frère, je suis très sérieux, je suis très sérieux, Là-bas, ils boivent l'eau de la chicha, gros. Ils boivent l'eau de la chicha. Chez elle, au mur, des photos ou des tableaux à son effigie. Ça, c'est un portrait de moi, une peinture que j'ai reçue de l'un de mes fans. J'en reçois énormément, mais celle-là, c'est vraiment la plus belle. Pendant <rire> un instant, j'allais dire Oh putain, l'égocentrique, elle a un portrait d'elle. <rire> La paille et la poutre soir. Hein. Est-ce que, <rire> est que je peux tomber dessus Les pales de l'élico me baissent ou pas Putain mais il est vraiment en train de, de reculer Oh je suis dessus. lui mettre un coup de jet ski, le mec là. Regardez, il est là. On vise. On vise. On vise. Ah, oh <rires> <cười> oh, le mec, ça yonle sa mère chez lui. Je suis mort. Zach Nani, Z-Z-A-C-K. M.D.R., chaval! Si, M.D.R. Zach Nani, The First One! Oh! Regardez-le! Regardez-le! Regardez-le! Regardez-le! le le VAMOO Of course it's me my friend Ah he followed Yeah C'est que en fait on lui propose des modérés, je me souviens, on a oublié que c'est Fight Club, son, son <rire> équipe à lui là. Ça joue à 30 mètres des cages, bien compact. Mais qu'est-ce que tu racontes J'ai une meilleure défense de but, je suis venu t'en mettre 4. Qu'est-ce que tu racontes Je t'ai baisé J'ai 20 points d'avance sur toi, t'es une petite pute. La seule chose qui va te sauver, <rire> c'est que t'as les finances du Barça qui te permettent de foutre 100 millions pour essayer d'exister. Parce que tactiquement parlant, je t'ai pris, je t'ai retourné. Il y, y a pas un seul mec en vocal ici qui t'a pas fait tourner ta mère la pute. Ouais, exact, Et l'année oui, prochaine, je... alors, tu alors, à vas venir avec Alond, avec Robertson et ta grand-mère la vache, et tu vas encore t'en prendre 4, Je vais oui, te oui, fumer, ta mère. Je rappelle, attends Yannis s'il te plaît. Je rappelle, ok, businessment parlant, t'es fort, mais footballistiquement parlant, tu as perdu 6 matchs sur 7. Il faut le dire. On t'a avalé, gros. T'as pas existé, connard. Je pas, j'ai pas existé contre FM contre Mais attends, <rire> c'est une première dans l'histoire que le Barça perd Ouais Saka. mais, tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé Bah il a essayé justement Attends Joël, c'est bizarre ce que tu veux Joël dire, ouais, c'est très, très Attends, elle a pas de rouille cool là Sackor, te... Sackor, je te laisse mettre en place la VAR, d'accord. Ouais, s'il te plaît, te plaît. Ah, là, franchement, là, c'est oh, pas validé, là Franchement, là, c'est chelou. <rire> on l'entend plus, on l'entend plus Joël Allo Attends, non nous, mon là. Ah, t'as vu Eh, Joël, je vais Non, jamais, jamais, jamais. Ah, jamais. bah du coup, tu sais pas La alors. Baisse, tu sais pas. Menage troll ah, Menage ah, ah, okay, okay. troll Ah, tu rigoles Ah, tu rigoles Ah, oui, bah oui, on rigole bien ici. Allez, bâtard. Marrant, Joël. Ça va m'appeler Joël LGBT là. Rires. Rires. Rires. Mais gros, jeune, vraiment encore une fois, les droits de l'homme et tout, tu fais ce que tu veux, y'a aucun problème. Alors, mais non, tu 2028, 2028, 2028, 2028, tu 2021, tu sais que j'aime bien les, les bonnes gros chattes, t'as honte toi. <rire> il, il, il, il, là, il... il est là, il. pour engouler, frère. Les bonnes chattes bien dismentes. Voilà. Pas de problème. Bien Ça, hein? Allez, auulu <rire> Eddie! Sauve-nous! Bonjour, monsieur! Sauve ouais, Zach! Bien ou quoi? Ouais. Tranquille, je te démute. Alors. Fais-nous rêver. Est-ce que tu sais c'est quoi la dernière chose que Lady Daniel a mangé? Je sais pas. Son pare-brise. <rire> <rire> ah, oui, monsieur! <rire> c'est gagué! C'est gagué! <rire> Yes. Ah, c'est quoi ton pseudo League of Legends, no mots, c'est comme euh, une meuf toxique. C'est incroyable. <rire> c'est <incroyable, rire> comme hein. une meuf, des fois elle te met bien, elle te fait un bisou, après tu lui envoies des messages, elle répond plus, tu sais pas où elle est, tu penses qu'elle se fait baiser, et puis tu reviens, et bah ben, League of Legends, ah c'est les mêmes sensations. Mais, mais, après, tu t'envoies un message, t'es content, tu vois Mais moi, je, je me pose la question, euh, pourquoi est-ce que t'as dit no mots avant de dire ça <rire> Parce que je pense à Lucienne. Ah, ok. Bon. Si on gagnait. Oh, oh back, back. J'ai le picket en plus. Oh. Je fais le double. Maman. Le triple. Oh pour. Oh, oh. le alors les 10 six... Oh là là, alors lève C10 alors. Le full de Kaznani. C'est à right 5. Allez, clippez-moi ça. C'est bon, Ça va dans le best-of. Allez, allez-y, allez-y, plus vite. <rire>